La divinité, la divinité, oh, oh du Seigneur Jésus n'est plus au ciel. La divinité, la divinité, oh, oh du Seigneur Jésus est dans un homme. La divinité, la divinité, oh, dit oh, Seigneur Jésus, est plus au ciel. La divinité, la divinité, oh, dit oh, Seigneur Jésus, est dans un homme. Alléluia. Dans l'éternité, le grand Dieu créé. Avait pris la forme de la colonne de feu Et il avait parlé d'une voix autoritaire Et la lumière est soit, Et la lumière est fu Les années sont passées Les temps s'est boulés Et la grâce tomba sur la Vierge Marie Et elle a mis au monde Sans avoir connu d'homme L'ombre du Saint-Esprit créa la cellule du sang Et la divinité qui était là au ciel a été déversé dans les bébés Jésus. Et à quelques minutes de la naissance de Jésus, la grande colonne de feu était descendue oh, pour accueillir les grands dons divins. Alors que les hommes étaient tous distraits, mais les rouges écorges ont saisi la vision et se sont rassemblés pour accueillir les rois, car les grands dieux du ciel qui les avaient créés était venu sur terre dans la simplicité ou oh, la divinité la divinité oh dit oh, Seigneur Jésus n'est plus au ciel la divinité la divinité oh dit oh, Seigneur Jésus est dans un homme quand les grands Jésus c'était mis en marche, c'était tous les ciels qui étaient sur terre quand il s'était tenu devant la tombe de Lazare. C'était Dieu le Père devant la tombe de Lazare, et la même voix qui créa l'humanité. Et la lumière soit, et la lumière soit, a encore parlé devant une foule de gens. En cet homme Jésus, Lazare sort de la tombe quand cette femme. À la père des a vu la divinité s'est promenée sur terre. Elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais seulement. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Quand cette femme à la paix des a vu la divinité s'est promenée sur terre, elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais seulement à toucher son vêtement, moi je serais guéri. Et quand elle a touché, Jésus s'est écrié, Oh qui m'a touché, car la vertu m'a quitté. Et quand tu crois, mon frère, ta foi bouge Dieu. Quand tu crois, pasteur Neville, tu fais bouger Dieu. Et quand tu dis un mot, les ciel dit Amen, car c'est la foi qui met Dieu en scène pour la divinité. Seigneur Jésus n'est plus au ciel. La divinité, la divinité, oh, dit oh, Seigneur Jésus, est dans un homme. Et encore une fois, les années sont passées, les temps s'est écoulé, oh, oh, oh, gloire à Dieu, cette même divinité. Grande Jésus Dieu a été déversé en William Branham la grande colonne de feu en William Branham les 6600 volts en William Branham toute la gloire de Dieu en William Branham donc Dieu a fini sa course en William Branham Branhamie kwani kwashikinga munuza mimumutwe c'est quoi ce silence d'une dans le ciel? Frère Branham Frère, Frère, me dit que c'était le changement du lieu d'adoration. Le trône a quitté les, les ciels, changement des fréquences. Les prophètes de l'Ancien du Nouveau Testament et les messagers avaient tellement hâte de voir la divinité. De notre Seigneur Jésus, déversé dans un homme Un prophète comme eux, et un glorieux matin Ils ont regardé au trône, les trônes étaient vides Dieu était sur la terre, car la seule chose Qui retardait Dieu au ciel, c'était la septième étoile Dans la main du Dieu vivant, quand Dieu a lancé Sa dernière cartouche, lui-même est descendu Caché dans sa cartouche, qu'un se regarde moi je vois un homme, oui il a raison, car là il y a un homme, quand un entouraîneur vient, il dit moi je vois Dieu, oui il a raison, car là il y a Dieu. Mais attention, c'est question de discernement, un homme n'est pas Dieu, mais il a voilé Dieu. Et quand l'épouse regarde, elle voit Dieu dans la chair, c'est ça, Moun Zambi. Quand Branham me parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Quand Branham me prêche, c'est Dieu lui-même qui prêche. Dieu en William Branham est rentré en Genèse 1. Que soit, et qui est soi, et l'écurie fut. Oh la divinité, la divinité. Oh, oh du Seigneur Jésus, n'est plus au ciel. La divinité, la divinité. Oh, oh dit Seigneur Jésus. Yeah, don't say no.